Baby Doge annonce bientôt une listing sur l'un des 5 meilleurs échanges. Ce serait la plus grande cotation d'échanges centralisés pour le projet Memphi en pleine croissance. Le compte Twitter officiel du jeton Baby Doge a annoncé un listing sur un des 5 meilleurs échanges de crypto qui se produira la semaine prochaine. Il n'a pas nommé la plateforme et a proposé à ses abonnés de deviner la plateforme en question, selon CoinMarketCap, Baby Babydoge est actuellement répertorié sur trois de ses dix principaux CEX, dont OKX, Bibi et Get.io. Le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, était la supposition la plus populaire parmi les adeptes, mais il existe d'autres possibilités, certains utilisateurs de Twitter, dans les commentaires, ont suggéré qu'il pourrait s'agir de Kraken ou de Qcoin. Respectivement, les troisième et quatrième plateformes, les cinq principaux CEX sur CoinMarketCap sont Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin et Bitfinex. Au cours des dernières 24 heures, le prix de Baby Doge a bondi d'environ 12 grâce à cette nouvelle. Plus tôt ce mois-ci, Baby Doge a également annoncé un listing sur l'un des 10 meilleurs échanges cryptographiques. Plus tard, il s'est avéré être la plateforme de trading Bibispot. En règle générale, les projets de Memecoin s'appuient sur l'enthousiasme de la communauté et pompent sur des nouvelles comme les tweets d'Elon Musk et les listings sur les CEX, et Baby Doge en a certainement tiré son épingle du jeu. Cependant, avec un écosystème croissant de finances décentralisées, des FI, sur la chaîne BNB, le projet MEMFI continue de démontrer qu'il y a une substance réelle dans l'adorable petit chiot, Baby Doge Swap a récemment dépassé la barre des 75 millions de dollars dans Total Value Locked. Un niveau qu'il n'a pas vu pour la dernière fois en février, selon Défi Lama. Il est actuellement le 11 1e protocole classé en termes de TVL sur BNB Chain, affichant un taux de croissance impressionnant de 36% dans les 30 derniers jours. Le volume de 2,8 millions de dollars sur 7 jours de Baby Doge Swap le place à la 15 e place parmi les échanges décentralisés, DEX, sur BNB Chain. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette cotation de Baby Dosh. Sur quels échanges du top 5 sera-t-il listé